Je suis Madeleine Chabot, je demeure à Clarence Creek, dans l'Est ontarien. Mon expérience en artisanat, j'ai commencé très jeune à en faire, puis j'ai toujours continué euh parce que je trouvais que un beau passe-temps. C'est quelque chose que je peux faire à la maison. J'ai commencé, vers l'âge de 9 ans, à, à crocheter, à tricoter, avec ma mère et ma grand-mère, parce que les deux avaient chacune leur spécialité, une tricotait, l'autre crochetait. Par la suite, j'ai pris beaucoup d'autres cours comme euh, dans le temps populaire, le macramé, le tissage haute liste, le tissage basse liste, mais j'ai pas continué là-dedans, ça m'intéressait moins, mais j'ai essayé. Bien, ça serait important pour la, la continuité, parce que si personne n'apprend, ça va tomber à un moment donné. Il n'y aurait plus personne qui va faire les courtes points, il n'y aura plus personne qui va tricoter. Fait que s'il si y en avait quelques-unes, non, bien, ça Mais ça serait important. Mais c'est comment aller les chercher. J'aimerais ça savoir comment. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si ça peut aider le projet en net, mais tant mieux. S'ils voient des choses puis de disent oh, « j'aimerais ça apprendre ça, puis, ça serait un gros plus. »